Bonjour à toutes et à tous, la médiathèque de Montrouge rue Gabriel Perry organise comme tous les mois un café philo, vendredi 12 mai 2023 de 17h30 à 19h30. Alors le sujet qui a été retenu la dernière fois est « La vie a-t-elle un sens ?» Lorsque nous plongeons notre regard dans la voûte étoilée, le frisson nous submerge. Que sommes-nous, accrochés à un soleil qui en compte des milliards d'autres dans notre galaxie Dans cet univers observable qui compte des milliards de galaxies qui sommes-nous avec nos problèmes personnels ou collectifs Sur notre planète, des millions d'espèces connues nous devancent. Combien nous en reste-t-il à découvrir Nous ne représentons qu'une infime part du vivant, poussière d'étoiles perdue au milieu de nulle part. Depuis la remise en question du géocentrisme par Nicolas Copernic, nous ne cessons de perdre notre superbe anthropocentrique. Dans cette immensité sidérante, pourquoi l'humanité serait-elle le centre du monde qui sommes-nous pour vouloir donner un sens à la vie Et s'il y en avait un, serions-nous en mesure de le comprendre Et nous, pauvres humains, perdus dans cette immensité, à part détruire notre monde à cause de notre désespérance, quel sens aurions nous C'est à cette question que nous vous invitons à venir réfléchir avec nous, vendredi 12 mai 2023, de 17h30 à 19h30, à la médiathèque de Montrouge. Merci pour votre écoute.